Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du Trade Binder donc du mois de mai. Alors je m'excuse déjà d'avoir euh, tout ce retard, mais j'étais pas mal occupé. Donc voilà, Donc ne vous en faites pas, pour ceux qui, qui, qui, euh, qui se demandent où sont mes recherches, elles seront sous la description de la vidéo. Voilà. Alors je précise que tout est à l'échange, donc... J'ai pas mal de Keiju, pour ceux qui s'y intéressent. Voilà. Après, j'ai ça. J'ai tout ça qui peut partir. Donc, encore un Keiju. des Luna Light, je vais pas me À moins que je me fasse au deck, mais je sais pas. Après, on a toujours. Euh... On a toujours. Euh... Voilà, celle-là, j'ai en. En trois fois. Donc, je vais vous montrer. Hein. Un, deux, et trois. Voilà. Comme ça c'est euh, c'est tout bénef donc je peux éventuellement aussi vendre les cartes mais ce sera qu'en liquide voilà si vous désirez m'acheter des cartes ça sera qu'en liquide voilà après elle noire voilà pareil un hein, seigneur après toujours euh, toujours euh, les Ah bah toujours les toujours les anciennes, hein, celles qui partent pas. J'ai essayé de, de faire un mélange. Donc là, je sais que celle-là elle va être beaucoup demandée, donc euh, j'en ai pas mal. Hein. Après, on a toujours du L Noir. Durandal, artefact qui ne me sert pas dans mon deck Elf, finalement. D'ailleurs, il va falloir que je retravaille le deck Elf. Mais quand j'aurai un peu plus de temps, donc tout ça c'est à l'échange ou à la vente comme vous voulez. Donc, après le bras gauche, ça aussi, tout, tout, tout, tout est à l'échange. Donc, j'ai essayé de voir si. Euh Voilà quand je vous parlais du keju, donc j'ai encore deux keijus là que j'ai mis. Voilà. Après on a du cosmo. Après on a une Orden et un événement stupéfiant. C'est pas mal du tout. Persona aromage. Donc le deck aromage je vais pas me le faire. Même s'il est overcité, Pour moi, je l'ai vu en oeuvre. Préparation des rites. Donc on voit quand même pas mal de nouveautés, mais on voit encore des anciennes. Hein Il y a celle-là aussi. Nouveauté, nouveauté. Nou ça, alors pourquoi elle est dans le classeur Parce que c'est une. Euh, mais une short print. Voilà, c'est ça. Donc là, on a de quoi se régaler. J'espère que j'ai essayé de vous faire un... Voilà. Donc celui-là, je vais l'échanger, mais il me faudrait filons. Voilà, donc quand je disais aromage, donc j'ai mis un peu tout ce qui était aromage de côté pour vous, parce que moi, je ne vais pas l'utiliser le deck. Il y, a, il y a ça aussi. Voilà, j'ai retrouvé du vitesse -roid. Je sais que sur TK, pas mal m'en ont demandé. aromat amorphage, pardon. Oh là, j'ai aromage mais c'est amorphage. Après ça, j'aimerais bien m'en débarrasser du mode assaut. Donc, après, il y a tout ça. Alors là, c'est Gagnant Malbranche et les Aspects donc premier sarcophage. Après, il y a des cartes, vous voyez, que, qui sont toujours là, hein, parce que ça part pas, l'échange. Donc euh, à moins de vous faire un, un demi-binder, eh ben, je, de je continue à vous faire des binders complets, parce que... Il y en a qu'un ce mois-ci, parce que l'autre, j'ai pas eu trop le temps d'y travailler dessus. Hein, J'étais pas mal occupé aussi. Vous voyez, ma j'ai économique, j'ai un double. Donc ça... ça. Hop, on va l'enlever. On le mettra ailleurs. Donc après, ange de Zera. Voilà. Dragon des ruines. Encore des cartes de la course télé qui ne me sert à rien là. Darkness, os Destroyer. Et après, euh, si vous ne voyez rien, vous pouvez me demander par euh, commentaire euh, des cartes. Je, je m'attellerai à aller chercher. Alors excusez-moi, c'est l'élastique qui... Qui me, qui me coince, voilà, bras gauche, un hein, winda. Là, c'est Neutron Genex, voilà. J'essaye de faire au mieux comme d'habitude. Donc là, il me reste ça de l'avant-dernière la extension. Voilà. Pourquoi celle-là est aussi parce que c'est une short print et je l'ai en hein, deux, trois fois, trois fois. Elle a, elle m'avait été vachement demandée donc du coup trois fois. Une petite force miroir des ténèbres, un petit typhon que j'ai topé au tournoi. Andrius, pareil. Magicien des arcanes. Vulcain le divin, toujours ça. Mun Glass aussi. Unix is Reborn, tiens. trap perfide, fait. Et là, on est toujours à. On est toujours, j'ai retrouvé un. Un le roïde donc je sais qu'il va être recherché alors hop on va vite chercher le la magie économique voilà donc les amis donc n'hésitez pas de liker de commenter de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et on se retrouve le mois prochain pour la vidéo du train builder du mois de juin voilà allez ciao tout le monde